Ainsi donc, je vais commencer par tracer le carré ABCD. Pour cela, je vais commencer par aller tracer le segment AB, segment de mesure de longueur donnée. Je clique sur A puis 4,7. OK. J'ai mon segment AB. Puis le carré, polygone régulier. clique sur A puis sur B. OK pour 4 points. J'ai mon carré ABCD. Maintenant, en fait, euh, je vais mettre le point E, qui est la rotation de B. Donc, je prends B, je prends comme centre de rotation C, et en fait, je dois faire 135 degrés, parce que 135 plus 45, ça me permet d'avoir 180 dans euh, le sens antihoraire. Et direct, j'ai mon point B, qui en fait s'appelle dans ma figure E, OK et je vais donc tracer le segment CE. Je réduis un petit peu ma figure pour voir mieux. Je la déplace. Et maintenant, je dois aller trouver le point F. Euh, je peux déjà commencer par bouger un petit peu la position des points. Et donc, rotation de C par rapport à E de 90 degrés. Donc, je reviens ici, rotation de C par rapport au centre E, de 90 degrés, dans le sens, attention, là, cette fois-ci, c'est le sens horaire. Et je tombe directement sur le bon point, sauf qu'il s'appelle F. clic droit, renommé F. Et voilà. Donc, je trace mon segment e, F. Je me suis trompé. là j'ai fait rotation, hop, hop, encore trompé. donc CTRL Z pour effacer mon segment, donc E, F, et puis ensuite F, C. Alors ici, je vais tracer l'angle CEF, ah, là ça fait l'angle à droite. Donc, il faut que je refasse dans l'autre sens. F, E, C. Et vous voyez, direct, j'ai l'angle de 90 degrés. Je clique droit. Je décoche « Afficher l'étiquette hein, ». Là, je ne l'ai pas bien fait. Je recommence. Voilà. Et j'ai juste mon angle droit sans qu'on me dise que c'est 90 degrés. Évidemment, ce que je sais. Il me reste à tracer le segment FD. Alors ensuite, euh, ce qui paraît pertinent, c'est de construire l'angle... F, D, G de 55 degrés. Pour cela, je vais sur Angle, Angle de mesure donnée, clique sur F, clique sur D, et je lui dis 55 degrés dans le sens antihoraire. J'ai bien mon angle. Je vais tracer la droite qui va de D à F'. Et après... Euh, alors, Ouais, je déplace le point D, là, j'essaye de le déplacer. Euh le 55 degrés, je le déplace, et le point D, je le déplace. Et en fait, là, je dois tracer la perpendiculaire à la droite passant par F. Donc perpendiculaire passant par F à la droite. Et hop, direct, je l'ai. Pratique Maintenant, je vais chercher le point qui est l'intersection de la droite avec la perpendiculaire. Et je tombe direct. Ah, ben, c'est le point G. Ça tombe bien, c'était le point que je voulais. Je ne peux pas bouger le point G parce que je ne suis pas sur la flèche. Si je me mets sur la flèche, je peux le bouger. Parfait. Euh, maintenant, je vais tracer mon segment FG. Comme ça, je vais pouvoir ensuite effacer la droite. Et puis le segment GD, même chose après. Je me mets sur la flèche, clic droit, j'efface la droite, clic droit, j'efface, la droite, clic droit sur F prime, j'en ai pas besoin, je l'affiche pas. Euh, L'angle FGD qui est un angle droit, je le fais apparaître. Je suis toujours pas dans le bon sens, Ctrl Z pour annuler et je fais dans l'autre sens, DGF j'enlève l'étiquette clic droit je décoche afficher l'étiquette euh, je bouge un peu ma figure et je vais mettre le codage alors donc pour l'instant je me mets sur le segment clic droit propriété et vous voyez dans style je peux trouver mettre deux petits traits et je vais faire la même chose pour tous les autres segments qui font euh, qui sont cochés comme étant égaux Propriété, style, codage, deux petits traits. Même chose pour BC. Propriété, style, codage, deux petits traits. Même chose pour DC. Vérifiez bien que vous êtes sur le segment. Style, codage, deux petits traits. Et puis après, je regarde ma figure sur CE aussi. Ces deux petits traits. Ou choisissez le codage que vous voulez. Hein. EF, pareil, il fait toujours deux petits traits. Et puis DG, enfin, hop, style, deux petits traits. Je ferme cette fenêtre dont j'ai plus besoin. Ah, le point est disparu là il est marqué, affiché. Bon, je recommence. Là, je suis sur le segment, c'est pas bon. Euh, ah, bah je vais chercher dans ma fenêtre algèbre. voyez, ah, c'est décoché. Donc, je recoche. Mon point est bien affiché. Et euh, bah, c'est dans « Afficher l'étiquette ». Voilà, le nom du point, c'est euh, « E ». Je l'ai effacé, effacé tout à l'heure sans faire exprès. Je descends un petit peu ma figure. Parce que là-haut, je dois construire le point « H ». Alors le point H, il est à 4,7 cm de G et 4,7 cm de F. Je vais prendre du coup un cercle de centre G et de rayon 4,7 cm. Et même chose, je pars de F, centre 4,7 cm. Et en fait, à l'intersection de ces deux cercles, je prends l'intersection du premier cercle et du deuxième, je tombe sur un point qui est celui que je voulais. Ah bah ça tombe bien, il s'appelle H comme je voulais. Il me reste à tracer le segment HG et HF F. Euh, et euh, je refais le codage, donc je clique droit sur le segment, codage de petits traits. Sur le segment, euh, là c'est langue, c'est pas bon. Je clique bien droit sur le segment propriété, style. Deux petits traits. Euh, le cercle, j'en ai plus besoin, je l'affiche pas. Le deuxième cercle, je clique droit, je ne l'affiche pas. Je ferme cette fenêtre. Le point, je le laisse, sinon euh, mes segments vont disparaître. Ok, donc là, j'ai la figure que je voulais. Il me reste l'angle H, là, l'angle droit. Donc F, C, D, c'est un angle droit. J'enlève euh, l'étiquette. Je laisse l'angle droit. Même chose, euh, F, H, G, qui est un angle droit. Alors là, sur la figure, j'ai oublié de coder l'angle FHG, l'angle droit, vous le ferez. Et sinon, euh, je vais envoyer cette image à mon professeur. Donc je cherche un logiciel pour capturer l'image. Prendre une capture d'écran. Hop, vous c'est outil capture. Je l'enregistre euh, avec le nom que je veux. Par exemple, eh ben, euh, pyramide, et vous pouvez rajouter votre prénom. Par exemple, je l'enregistre dans mon dossier image. Et voilà, et ensuite, je vais pouvoir euh, le mettre sur Trees et le partager avec mon professeur.